Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale, comme vous le voyez, je suis pas maquillée du tout, j'ai même pas de crème sur le visage, je me suis attachée les cheveux, euh, ça peut pas être plus horrible, voilà, là je suis vraiment au pire du pire de ce que je peux être. Euh, donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer donc euh, comment faire un maquillage mais aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le teint. Alors ce que je veux faire dans cette vidéo c'est vous montrer comment réaliser un teint vraiment profond. Mais attention, qu'avec des produits pas chers du tout et le moins de produits possible. C'est-à-dire que j'ai pas envie que vous dépensiez énormément d'argent et surtout que vous ayez énormément de maquillage finalement pour faire la même chose que ce qu'on peut faire avec des maquillages moins chers et très peu de maquillage. Donc je vais vraiment vous donner les essentiels euh, des choses à faire. Si vous voulez en apprendre plus euh, sur le maquillage, bah, continuez à suivre ma chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche à côté pour être averti donc des nouvelles vidéos. Et surtout j'ai mis en place une formation pour les particulières mais aussi pour les professionnels qui veulent en faire leur métier sous forme de cours de maquillage. Donc voilà, je vous explique tout ça. En barre de commentaires juste en dessous donc n'hésitez pas à cliquer information sur les formations pour en apprendre beaucoup plus j'ai fait également des vidéos dessus voilà je vais pas euh, rentrer trop dans les dé détails euh, dans cette vidéo je vais surtout vous montrer l'essentiel donc première chose à faire avant de faire quoi que ce soit une crème de jour euh, moi j'ai pris celle là alverde voilà c'est une marque euh, plutôt bio naturelle. donc moi j'aime bien après au niveau de l'odeur, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un petit peu. Euh, sur certains produits c'est un petit peu spécial, donc soit on adhère ou pas. Euh, voilà, moi ça va. Au début ça passait pas trop, maintenant j'aime bien. C'est des produits qui sont pas chers et honnêtement ils sont de bonne qualité, ils durent longtemps dans le temps. J'ai déjà gardé des produits plusieurs années et ça se gardait. Donc euh, voilà je vous le conseille euh, Q10, alors si vous avez 20 ans on évite, moi j'en ai bientôt 33 euh, donc je peux commencer à prendre une petite crème anti-rides mais je la mets pas tous les jours en, en temps normal je mets une crème euh, que ma maman m'a gentiment préparée une crème euh, donc euh, toute naturelle à la cire d'abeille Enfin, il y a pas mal de choses dedans, d'ailleurs je connais pas la recette donc je pourrais pas vous le dire donc première chose à faire, on hydrate bien tout le visage alors moi j'aime bien partir du centre et on tire toujours vers l'extérieur, on essaye d'avoir des mouvements remontants. Sur le menton, enfin sur le, sur le cou, le menton, on ne peut pas forcément. Mais voilà, sur le reste du visage, on essaye toujours de remonter sa peau. On part du centre. Alors, sur le haut, c'est un petit peu compliqué de remonter. Mais il ne faut vraiment pas oublier de zone et surtout bien appliquer au niveau des yeux. Donc on passe bien en dessous, au-dessus des yeux. Sur la bouche également. C'est très très important d'hydrater les lèvres et d'hydrater le cou. Hein. Donc si vous ne le faites pas, pensez bien à hydrater le cou, puisque euh, l'âge d'une femme se voit souvent sur le cou. Donc on évite, hein. on évite euh, les colliers de Vénus, donc c'est-à-dire les, les petites rides qui se forment, tout ça. Donc voilà. Euh, si vous avez la peau très très sèche et déshydratée comme moi remettre une deuxième couche. Hein. Si vous sentez qu'elle est encore un petit peu granuleuse, tout ça euh, n'hésitez pas aussi à faire des gommages réguliers pour éviter justement d'avoir la peau euh, la peau trop sèche, trop granuleuse voilà, toutes ces choses là on évite donc si vous voulez vraiment tout, tout apprendre sur les maquillages, comme dit dans la formation maquillage, vous verrez des tutos extrêmement précis et surtout sur plein de euh, de personnes différentes, donc on voit plein de types de peaux on voit la colorimétrie, la, les formes de visage, donc si vous voulez vraiment tout apprendre, euh, voilà, là vous apprendrez tout dans la formation, et aussi vous apprendrez tout pour vous maquiller vous-même, donc ça c'est important. Donc là je vais vous montrer... 3 produits, enfin 2-3 produits que j'aime beaucoup euh, alors là on va prendre un fond de teint alors moi j'aime bien, sur moi j'en ai essayé plein plein plein, les fonds de teint fluides ont tendance à, à briller à pas très bien tenir, sur moi j'aime pas trop donc moi j'aime bien les fonds de teint mousse donc, moi, j'ai décidé de, de tester un jour la marque Essence. Je me suis dit, oulala là là, c'est vraiment pas cher. Est-ce que ça vaut quelque chose Et bien, depuis que je l'ai testé, j'ai testé plein d'autres marques, des marques beaucoup plus chères. Et je reviens toujours à celle-là. Donc, euh, moi, le numéro 1 en hiver, euh, donc le Mat Sound. Et euh, le numéro 2 en été. Donc, vraiment, j'adore. Donc, c'est un produit qui coûte, euh, je sais plus à combien il est. Il est aux alentours des des 3 euros, 3,50 euros, quelque chose comme ça. Et ça me tient longtemps, <rire> très longtemps. Ça me tient au moins, euh, pff, moins 4 mois, je crois. 3-4 mois facilement donc voilà ce que je vais utiliser donc là j'ai déjà commencé à, à mettre ma petite brosse dedans c'est cette brosse là alors du coup il y a un petit peu de fond de teint dessus cette petite brosse là alors j'en ai testé d'autres d'autres pinceaux euh, il est un petit peu vieux hein, il, il commence à se déplumer un petit peu euh, de ce type là pour appliquer le fond de teint c'est bien en contour des yeux mais autrement j'adore euh, ces petites brosses là, ça coûte pas bien cher et honnêtement euh, depuis que je les ai, j'utilise plus que ça. <rire> Donc euh, surtout celle pour le teint, pour euh, pour le, les, les autres je les utilise moins pour le contouring tout ça. Donc première chose, j'ai le nez rouge. Alors pour la correction, on peut utiliser bien sûr des correcteurs et tout ça mais si on veut un maquillage de jour classique naturel, on n'a pas besoin d'utiliser 10 000 correcteurs. Bien sûr, je vous montre tout ça comment corriger euh, toutes les imperfections les petites taches, euh, les boutons, l'acné tout ça dans la formation mais là aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire, euh, de faire un maquillage simple et de faire un, un joli teint mais pas forcément trop chargé. Voilà, vraiment un teint qui reste lumineux et naturel. Donc ce que je vais faire avec mon fond de teint, qui est d'ailleurs déjà bien couvrant, je vais commencer par couvrir mon nez. Et là, vous voyez euh, tout de suite la différence. Hein. On voit que tout de suite, la, les rougeurs partent. Pour diminuer les rougeurs, si vraiment vous avez des grosses, grosses rougeurs au niveau du nez ou du reste du visage, sur les joues, tout ça, euh, je vous conseille vraiment la couleur verte pour camoufler. Ça fonctionne très très bien. Et ensuite, donc, appliquez votre fond de teint par-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pars toujours du centre du visage, donc le nez. Et je vais venir tirer sous les yeux. N'ayez pas peur, hein, d'appliquer bien le fond de teint sous les yeux, sur les yeux également. On évite juste les cils si ça va. On passe bien aussi au contour du nez les ailes du nez et on va tirer ce reste du visage alors vous voyez que je mets vraiment un voile hein? c'est à dire j'en mets pas trop j'en ai surtout mis pas mal au niveau du nez mais le reste j'en mets moins j'en reprends pour faire ma joue je continue sur le menton alors si vous voulez mettre un un rouge à lèvres par la suite on peut camoufler les lèvres si, si vous les voulez naturels euh, on évite quand même d'émettre du fond de teint dessus, de toute façon on peut toujours les nettoyer par la suite donc j'en reprends un petit peu je vais vous montrer finalement après comment corriger euh, très très très légèrement sans que ce soit vraiment too much, qu'il y en ait beaucoup trop Donc j'en mets finalement très très peu sur le front. Vous voyez que je le tire vraiment bien. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a tendance à s'en mettre plein les cheveux. Donc là en fait ce que je fais c'est que je mets surtout en fait sur le contour. Et ensuite je vais venir finalement estomper sur tous les côtés du visage. Pour vraiment pas en mettre dans les cheveux ou vraiment le moins possible. Là maintenant donc forcément au niveau du cou il n'y a rien. Donc je ne rajoute pas de produit et je viens faire des allers-retours dans mon cou pour finalement bien étirer. On ne veut vraiment pas de traces. Hein. Là, euh, le côté orange sur le visage et blanc dans le cou, ça, on veut vraiment pas. Donc, pour avoir quelque chose de vraiment bien dégradé, on va dire homogène, euh, voilà, on fait comme ça. Une fois que la base de teint est faite, donc on vérifie quand même, hein, J'aime bien, hop, parce que souvent je tire un peu trop sur le nez, donc j'en remets un tout petit peu. J'aime vraiment que mon nez soit bien, bien camouflé quand même. On va venir prendre un petit pinceau, voilà, tout, tout classique, tout simple. Et alors là, voilà, je me, je me regarde dans le miroir avec, avec euh, cette palette-là. Donc c'est une palette de Catrice, elle vaut à peu près 12 euros et quelques. Presque 13 euros, il me semble. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a tout dedans. C'est-à-dire qu'on a le, alors, le correcteur, on a les illuminateurs, on a euh, les, euh, les poudres de contouring, on a le blush, on a la poudre claire, et on a même une couleur finalement que moi j'aime bien utiliser au niveau des yeux. Donc avec cette palette-là, je fais tout. Je fais. Euh, mon contouring, je fais mes corrections, mon illumination au niveau du teint et après je réutilise ces couleurs là pour faire un maquillage des yeux naturel et euh, finalement après j'ai plus qu'à mettre un petit rouge à lèvres, un petit trait d'eyeliner de, parce que j'aime bien un petit euh, coup de mascara et c'est fini, j'ai pas besoin d'autre chose donc là cette palette là c'est pour moi un vrai investissement parce qu'elle sert à beaucoup de choses donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc, le, euh, le correcteur. Alors bien sûr, hein, il est un petit peu clair, ça va pas pour tout le monde. Mais éventuellement, voilà, si euh, vous avez le teint assez clair, ça peut aller. Et là, je vais venir retravailler juste les petites taches qui restent. Éventuellement, si on a des petites cernes aussi, moi j'ai tendance à avoir des petites cernes bleues sur, euh, sur l'intérieur de l'œil. On peut illuminer aussi, et bien sûr, on peut faire une illumination du regard. Si vous avez tendance à avoir des cernes. Alors, on le laissera jamais comme ça, hein, parce que là, bien sûr, ça fait vraiment une barre trop blanche. Je regarde si j'ai encore des petites imperfections à corriger ça C'est vraiment si on veut un, un teint zéro défaut. Hein. Après, on n'est pas obligé de faire ça tous les matins dans sa salle de bain. On est bien d'accord. Hein. Ouais, une fois que c'est fait, je vais simplement reprendre un tout petit peu de fond de teint. Et je vais venir repasser par-dessus. On aurait très bien pu le faire avant le fond de teint aussi. Moi, j'aime bien faire comme ça parce que ça m'évite de trop corriger. Parce qu'avec le fond de teint, ça corrige déjà pas mal. Donc, ça évite de vraiment... Euh, passer trop de temps à la correction euh, sur des corrections qui pourraient être faites avec le fond de teint. Donc j'aime bien le faire dans un deuxième temps. Après moi ce que je vous apprends, euh, j'ai appris énormément à l'école, mais par contre j'ai appris encore plus euh, par, euh, par l'entraînement, par le fait de, de maquiller des clients. Donc j'ai essayé donc euh, pendant 10 ans a vraiment peaufiner tout ça pour, euh, pour avoir vraiment le meilleur résultat avec finalement le moins de travail. C'est ce qu'on veut, je pense. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir poudrer. Alors bien sûr, on peut poudrer avec ça, mais moi j'aime bien quand même utiliser une autre poudre libre, donc encore une fois de Alverde. Euh, c'est rien d'extraordinaire, hein c'est la numéro 2 naturelle, minérale, euh, la poudre minérale. Alors on n'est pas obligé de prendre la poudre minérale, mais si on veut un teint parfait, c'est quand même bien d'avoir un, un petit voile, surtout si vous avez tendance à briller dans la journée. Donc on va vraiment faire un voile de poudre, hein, très très peu. C'est juste pour matifier, pour, euh, enfin, c'est déjà mat, mais pour, euh, pour vraiment bien faire tenir le fond de teint. Donc si, vous, si actuellement vous ne mettez pas de poudre sur le teint, et vous avez tendance que, à, à remarquer que votre fond de teint ne tient pas, ben, essayez de poudrer, vous allez voir la différence, c'est incroyable. Là, on peut aussi bien rattraper le cou si nécessaire. J'aime bien mettre quand même un petit peu de poudre plus claire juste sous les yeux et sur les yeux. Et voilà, on va faire un léger contouring. Alors, je, en général, je mélange un petit peu les deux. Voilà, j'enlève vraiment le surplus hein, en le tapotant un petit peu, et on va venir finalement de l'oreille. On va venir creuser ici juste sous, euh, sous la pommette, très légèrement. Si vous en mettez trop, on repasse un petit peu, on enlève. Mais bien sûr, tout ce travail-là est à faire d'après la forme de votre visage. Hein. Donc, si vous n'avez ne, ne, pas de notion sur ça, pas de souci, je vous explique tout dans la formation, que ce soit dans la formation pour particulière ou dans la formation pour professionnel Je vous explique tout ça. Comment corriger chaque type de visage utiliser les lumières à quel endroit enfin toutes les choses qu'il faut savoir Voilà. alors je passe beaucoup hein, mais vu que j'ai pratiquement rien sur mon pinceau c'est pas euh, c'est pas énorme euh, au niveau du résultat hein, je veux dire j'en mets pas des masses ensuite vient le euh, moment du blush donc au niveau du blush il y a deux techniques soit on part de là et on revient jusqu'à ici à peu près. Ça fait un blush sophistiqué. Ou si on veut avoir un effet rajeunissant, ça j'aime beaucoup le faire sur les personnes matures. Euh, parce que je trouve que ça fait un, vraiment un effet poupée, un effet, euh, ça, ça arrondit un petit peu le visage, tout ça. En fait, moi j'aime bien le mettre sous l'œil, à ce niveau-là, en rond. Et finalement, ça donne un visage plus rond, plus poupon, comme ça c'est assez joli donc moi j'aime bien le faire donc je vous montre ce que ça donne normalement ça fait un petit peu comme les petites chinoises ou japonaises je confonds peut-être mais dans ce cas là on ne le fait pas sur l'arrière hein. on va pas remplir toute la joue hein, bien sûr s'il y en a trop on estompe un petit peu Mais après, n'en mettez pas trop peu non plus, parce que sinon, euh, voilà, le, le teint sera assez fade. Hein. Et on va finir par les illuminateurs. Donc euh, ça ou ça. Donc d'après, si vous avez le, le teint plutôt doré, plutôt argenté. Donc moi, c'est plutôt doré. Donc soit, on moi je fais toujours comme ça pour nettoyer mon pinceau entre. Et vous voyez qu'il qu ne se passe rien. Hein, j'ai plus rien sur... Euh, sur la main euh, sur le bras ce qui fait que je peux bien utiliser mon illuminateur je vais en mettre un tout petit peu à ce niveau là donc juste au dessus on peut en mettre un petit peu sur le nez par contre si vous avez le nez qui brille on évite on peut en mettre vraiment un petit peu un petit peu au niveau des lèvres enfin, juste pour euh, mettre en valeur le croissant des lèvres et bien sûr donc au niveau de l'arcade sourcilière un tout petit peu donc à ce niveau là et on peut prendre même un plus petit pinceau ça en général je le fais quand euh, quand je maquille les yeux donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo et voilà il ya encore deux trois petites zones qu'on peut euh, illuminer donc, le centre donc, l'œil au niveau donc, euh, du centre du visage, et on peut aussi un petit peu sur l'extérieur, mais voilà, ça, ça suffit déjà largement. Donc, là, vous voyez qu'avec trois produits, c'est-à-dire mon fond de teint, ma poudre, qui serait même pas forcément euh, essentielle puisque je l'ai euh, là-dedans aussi, et ma petite palette, avec, euh, j'ai utilisé trois pinceaux en tout, voilà, ces trois pinceaux-là. Et ma petite crème, j'ai pas eu l'oublier, pourtant elle est nécessaire, essentielle même. Avec ça, j'ai réussi à faire le teint. Euh, un teint qui va durer toute la journée, qui va absolument pas bouger du tout. Et euh, avec des produits vraiment pas chers. Il y en a pour... Euh... De toute façon, la palette, vous en avez euh, pour... J'ai envie de dire un ah an. Hein. Elle, elle dure vraiment très très longtemps. Hein. Donc euh, là, vous en avez pour quoi À peu près 20 euros, même pas. Et... Vous en avez pour minimum trois mois. Donc voilà, là, vous pouvez faire tout le temps mais également les yeux, et je vais vous montrer aussi comment faire euh, donc les sourcils, les yeux, la bouche dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi, ça j'en ai pas encore parlé, je viens de le mettre en place, c'est euh, en fait un groupe privé sur Facebook. Euh, je n'accepte pas tout le monde, je n'accepte que les plus motivés, celles qui veulent vraiment changer de vie, euh, celles qui ont peur de se lancer dans une formation pour justement changer de vie mais qui ont envie de le faire donc en fait j'ai créé un groupe privé par rapport à ça puisque je vous ai écouté j'ai vraiment entendu ce que vous aviez à me dire, c'est à dire que vous n'aviez pas assez confiance en vous pour changer de vie vous aviez peur de prendre cette décision et donc du coup on va travailler sur les peurs limitantes sur la confiance en soi, sur le bonheur sur l'acceptation, sur la, la mission de vie, sur euh, le fait de s'aimer également puisque c'est extrêmement important, on peut aimer les autres mais il faut commencer par s'aimer soi-même pour moi le plus important et donc on va voir tout ça dans ce groupe privé ce groupe privé est totalement gratuit vous y avez accès euh, voilà il, il suffit de, rempl de remplir euh, de répondre finalement à trois questions que je vous ai posées et si je sens que vous êtes motivé alors faut vraiment euh, être motivé à fond si je sens que vous êtes motivé je vous accueille avec très grand plaisir dans ce groupe privé je vous mets le lien du groupe privé juste en dessous donc si vous voulez euh, finalement si vous avez vraiment la motivation de changer de vie mais que vous avez encore cette peur qui vous retient ou peut-être peur que c'est une arnaque sur internet ou quoi que ce soit alors que je suis une vraie personne vous pouvez même m'appeler, me parler en vrai euh, moi tout ce que je veux c'est votre bonheur c'est changer votre vie enfin contribuer au changement de votre vie puisque c'est vous qui faites le travail moi je vous aide, je vous accompagne, je vous soutiens et euh, donc voilà si vous avez envie de, de faire tout ça avec moi euh, je vous ai également fait une formation gratuite euh, sur euh, les ongles et sur le maquillage donc si vous voulez euh, voilà, voir des techniques au niveau des ongles, apprendre déjà des choses, vous entraîner ou euh, au niveau du maquillage donc euh, je vous montre vraiment un maquillage euh, complet de A à Z euh, donc vraiment si vous voulez y accéder tout de suite vous pouvez il suffit de, de cliquer sur le lien donc juste sous cette vidéo et euh, donc juste de rentrer votre adresse mail pour que je sache où vous l'envoyez donc voilà je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo